Mon cher et ma chère internaute, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme on dit sur YouTube. Je suis actuellement dans le 7e arrondissement de Paris et dans quelques heures va se tenir une importante manifestation là, juste à côté, au pied de l'Assemblée Nationale. Chose inédite puisque cela fait de nombreux mois que la zone ouest de Paris nous est interdite précisément car c'est ici que se situent les institutions politiques et médiatiques de la bourgeoisie au pouvoir en France et c'est aussi ici qu'elle vit. Mais c'est pour ça qu'en fait on, on gêne autant ici en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une répression si importante. Cette manifestation vient pour protester contre la loi sécurité globale et ses 32 articles que même Amnesty et l'ONU dénoncent comme liberticide, menaçant les droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celle de la presse libre ou du droit à la vie privée. C'est terrible. Dans une récente vidéo, je te parlais en détail du contenu de cette loi, de ses enjeux et des dangers encourus par notre société si elle venait à être votée. Le principal député qui porte cette loi, Jean-Michel Fauberg, est un ancien du RAID. Aujourd'hui député En Marche, il est le porte-voix de la police et de ses désirs extrêmes. Donc voilà, voilà, je viens de remplir les documents officiels qui m'autorisent à aller manifester, que tu peux toi aussi retrouver en ligne, en toute légalité, et ainsi rejoindre une manifestation pendant le confinement qui doit au préalable être autorisée par la préfecture de police. Ouais, le cadre légal, comme tu vois, est bien étroit et se réduit justement comme peau de chagrin. Raison de plus pour faire feu de tout bois pour que cette loi affreuse ne passe pas. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici Nous sommes le 17 novembre 2020. Alors Hasard du calendrier ou sommet du cynisme des macronistes et de la droite Car c'est aujourd'hui le second anniversaire de l'acte 1 des gilets jaunes. Deux ans jour pour jour. Deux ans jour pour jour après la majorité impose une loi qui souhaite rendre impossible tout soulèvement populaire face à un pouvoir chaque jour moins légitime. Mais sans vouloir citer Napoléon, impossible n'est pas français. Alors suis-moi, on va vérifier cela directement sur le terrain. Petit souvenir récent d'une manifestation qui a mal tourné ici même devant les Invalides et je te mets le lien du reportage juste ici pour que ailles voir. À cet instant, je suis à 300 mètres de l'Assemblée Nationale, c'est là, au bout de la rue. D'où la forte présence policière. À la bouche des métros Invalides, je croise des personnes un peu tendues par l'ambiance. Je leur appelle leurs droits et les aide à rédiger une attestation sur papier libre. Jeune Le Leguay, cette dame de 74 ans, à Nice, poussée par les policiers. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, nous avons eu Emmanuel Macron, le président de la République lui-même, qui avait dit que cette dame n'avait pas été poussée par les policiers. Le procureur de la République de Nice qui avait dit que cette dame n'avait pas été poussée par les policiers. Et c'est grâce aux images diffusées sur les réseaux sociaux que la vérité a pu être capée. Pareil pour Cédric Chouvia, dont la famille est présente aujourd'hui. Cédric Chouvia, livreur de 42 ans, avec cinq enfants qui ne demandaient qu'à travailler et faire sa vie avec sa famille. Bravo, bravo Il est mort, écrasé par les policiers, étranglé. Le reste de la race est écrasé par les policiers. Pourquoi Parce qu'il filmait les policiers. Les policiers ne veulent pas être filmés parce qu'ils ne veulent pas être sur de, de, de le regard et des journalistes et du contrôle citoyen. Le quartier est complètement bouclé par les forces de l'ordre qui sont déployées en nombre. Gendarmes, policiers, CRS et même la Brave est mobilisée. Mais les manifestants continuent d'affluer, notamment beaucoup de jeunes. Alors tu, tu viens me voir là dans la foule et tu me dis Je te dis que c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. En fait, euh, moi, cette, cette loi commence à, à me stresser un peu depuis quelque temps et, et j'avoue qu'avec qu le climat actuel, je savais pas trop si j'avais le droit de venir, si je pouvais venir ou pas. Et donc voilà, j'étais vraiment en hésitation. J'avais du mal à trouver des infos. Et, euh, et sur mon fil d'actu, euh, je suis tombé sur ta vidéo, j'en avais pas vu d'autres avant. Et, euh, et voilà, la petite vidéo de 4 minutes qui m'a convaincu euh, que j'avais le droit de venir. Et du coup de venir, voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait venir là En plus, t'es seule, t'es venue toute seule. Ouais. Pourquoi t'es venue, quoi Qu'est-ce qui t'a fait, en quelques mots, pourquoi t'es là Tout simplement parce que je trouve que c'est pas acceptable de, de nous ôter une liberté qui est celle de lutter contre un pouvoir. Et je pense qu'on a le droit de euh, dire ce qu'on a, enfin, de montrer certaines violences. Et je pense que flouter un visage, c'est une, un, liberticide. J'ai l'impression qu'on est, a, on a énormément d'informations en ce moment l'information de cette manif là même j'ai l'impression qu'elle est qu'elle a été noyée dans le flot d'actu qui a un peu un peu partout quoi je t'avoue que j'étais pas très serein, j'avais peur de me faire taper dessus quoi j'ai vu les manifs enfin j'ai vu quelques images via le média des blocus lycéens la semaine dernière et je me suis dit mais enfin ça fait flipper quoi ça fait chier quoi c'est vraiment ça me saoule euh, de voir ça, et... et même d'être sensible, et de me faire avoir par ces images, et de peur, et de... et de violence, ça, ça m'énerve, quoi. Je continuerai à me battre pour mes valeurs jusqu'à la mort, je... <rire> à la fin, t'es là. À la fin, je suis là, ouais. Moi, je... Non, je, Mais j'accepterai pas qu'on me... ôte certaines libertés... Et, et quitte... Euh, non, j'ai pas peur. Le SNJ est le premier à appeler à ce rassemblement avec les syndicats de journalistes et la Ligue des droits de l'Homme. On veut interdire le contrôle des agents publics par l'information et les journalistes. Mais en quoi précisément Parce que dans la loi, il est, il est dit que euh, c'est seulement en direction des personnes qui voudraient porter atteinte à la police. Mais en quoi, en quoi ça prendrait place, en fait Comment ça pourrait se, se passer alors, sur le terrain Alors, il faut, être, il faut être des parlementaires et ne jamais sortir sur le terrain pour imaginer un monde idéal de bisounours. Dans la réalité, depuis deux ans, euh, nous avons 200 journalistes qui ont été empêchés de travailler par les forces de l'ordre. On leur dit, non, t'as pas le droit de me filmer, alors que c'est faux. On leur dit, pousse-toi de là que je m'y mette. On les empêche de passer. On les vise, on les blesse gravement. On pique la carte de presse. Mais ben oui, mais ben oui, on appliquait des cartes de presse et quand il y a deux journalistes qui ont des problèmes, c'est plus euh, une impunité euh, accessoire, ça veut dire des décisions politiques. Empêcher les journalistes de faire leur travail, de témoigner. Et la nouveauté de la loi, c'est bien les arrestations préventives que la police pourra faire sur les journalistes ou les caméramans, etc. C'est ça, en fait ah, Absolument Quel journaliste va oser... risquer de se faire casser sa caméra Risquer de se faire voler son iPhone Risquer euh, d'être arrêté, d'être mis en garde à vue, comme ça a été le cas précédemment Et de ne pas pouvoir faire son travail C'est compliqué Or, là, on voit un silence assourdissant des patrons de presse. Ils laissent les journalistes exposés à ce texte. Ils sont prêts donc à quoi À diffuser les images de la police à la place des reportages, ou quoi Moi, je me pose la question. Vous pensez vraiment que cette loi vous met votre métier en danger euh, Bah, tout à fait, je pense qu'on l'a vu à travers différentes... Euh, différentes manifestations euh, ces, euh, ces dernières années. Il y a eu des violences policières à l'égard de nombreuses personnes qui ont pu être révélées euh, grâce aux vidéos euh, qui ont été publiés par euh, différents médias. Sans ce travail-là, euh, sans le sans le fait d'alerter les citoyens sur ces dérives, euh, notre métier ne, ne servirait pas à grand-chose. On nous appelle le quatrième pouvoir, justement, c'est pour être vigilant sur ces questions-là, sur d'autres, mais aussi sur cela, sur des dérives que peuvent émaner de, de la police. Et on voit aujourd'hui à travers... Euh, euh, ces dernières années, euh, l'état d'urgence, euh, l'urgence sanitaire, on, on a vu que la, la police a pris de plus en plus de, de, de pouvoir au sein de notre démocratie et je pense que c'est aux journalistes aussi de veiller sur ces questions-là. Vous parlez encore de démocratie là ou alors à l'UMA on a, confi on a, on a conscience que quelque chose bouge à ce niveau-là Disons qu'à partir qu'à partir du moment où la loi elle va permettre demain à un policier directement, qu'elle va lui permettre directement de saisir par exemple le matériel d'un journaliste, euh... ou l'arrêter préventivement, ou... c'est le risque. Oui voilà, ou l'arrêter préventivement. Ben oui, il y a une atteinte à la démocratie. On n'empêche pas seulement les journalistes de faire leur travail, on empêche le public d'être informé. Donc c'est là où il y a une atteinte à la démocratie. Il y a en plus dans cette loi un, un travers énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police, elle, pourra diffuser des images, parce qu'il y a un élargissement de son spectre. Euh... Euh, de surveillance par les drones, par euh, les caméras, qui va, qui va être de plus en plus large. Et ces images seront à, à l'initiative de la police, qui y pourra elle-même elle les diffuser sur les médias. C'est-à-dire qu'ils auront le droit de faire leur propre récit de, de, des manifestations. C'est donc encore plus retors. C'est-à-dire qu'on interdit aux journalistes de faire des métiers par contre, eux pourront le faire à leur place. C'est-à-dire que ça change la manière de, de, de faire le récit des manifestations. Il n'y aura plus qu'une seule voix, c'est ça, celle, euh, celle de la police. Donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'être mobilisé, de venir ici pour dire que l'ensemble des journalistes, l'ensemble aussi des citoyens, euh, on avait aussi des gilets jaunes qui sont là pour dire justement qu'il y a des en ce moment, dans notre pays, et que c'est à nous de veiller à ce que ces dérives-là cessent. Voilà. Euh, la France est donc en train de, de poursuivre et même d'accélérer. Hein, ça, ça marche vers les ténèbres. Donc, euh, non, non, on n'est pas content, on n'est pas du tout content. Il euh, y a du monde, c'est vrai. Euh, il faut quand même remettre ça en contexte. On est en pleine crise du Covid. Euh, et puis les gens, euh, bon, les gens euh, sont isolés, les gens ont peur. Donc y a, on n'a pas forcément fait le plein, mais enfin il y a du monde quand même. Et il euh, y a à la fois des gilets jaunes, des militants et des journalistes, des représentants de la profession issus des, des, de, de, de, des médias les plus mainstream. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça, c'est nouveau. Dans la profession, il y a une prise de conscience de la dangerosité de ce qui est en train de se tramer à, à l'Assemblée nationale en ce moment. Généralement, ce qui circule en ce moment dans la presse, c'est qu'il s'agit de, simplement de, de flotter le visage et ma, ma foi, on pourrait se dire c'est pas si grave, en réalité c'est extrêmement grave. C'est une loi qui euh, n'oblige pas à flouter, qui, qui soumet entièrement à l'appréciation la, à du juge, la possibilité ou pas de, de, de placer en détention une personne pour avoir diffusé toute image de policier, quelle qu'elle soit. Donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, autant vous dire, mais vous le savez vous, parce que vous êtes un journaliste indépendant, que ça va compliquer énormément notre travail. Votre travail, il était devenu déjà pas facile. Euh, on a eu le 12 septembre un journaliste placé en garde à vue pendant 24 heures, de façon absolument arbitraire. Il avait tout en règle. C'est un, un… Adrien Atkaz, un vrai professionnel. Il avait son ordre de mission sur lui. On est une entreprise accréditée, entreprise de presse, il a quand même été placé en garde à vue. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait voir dans une grande démocratie comme la France. Ça, c'est pas possible. Cette proposition de loi, c'est une grave atteinte aux libertés, c'est une grave atteinte à la sécurité. Si vous empêchez les gens de filmer des policiers en intervention, vous empêchez les autorités de poursuivre les violences policières. Si vous empêchez les autorités de poursuivre les violences policières, les gens ne viendront plus manifester parce qu'ils auront peur de perdre un œil, de perdre une main, d'être passés à tabac, d'être roués de coups simplement parce qu'ils ont exercé leur droit constitutionnel de manifester. Oui. Et c'est extrêmement dangereux. On parle beaucoup de l'article 24, le filmer les policiers en intervention, l'interprétation de la tension malveillante, parce que les premiers. Les premiers acteurs de la chaîne pénale, ce sont les policiers. C'est donc un policier qui va s'estimer victime, qui va pouvoir vous priver de votre liberté, qui va porter le premier jugement sur l'intention. Le temps de pouvoir vous défendre, le mal sera fait. Vous aurez été privé de liberté, vous aurez peut-être été placé en garde à vue, peut-être que vous aurez pris une euh, contravention, il faudra la contester. Le but, c'est de dissuader. En fait, c'est la généralisation vers le pire, c'est-à-dire que euh, le sort, le traitement qui était réservé euh, aux journalistes indépendants est maintenant en train d'être appliqué à tous les journalistes. Mais il n'y a pas que ça dans cette proposition de loi. Vous avez une surveillance de masse des gens qui manifestent, qui est possible grâce à des drones sans le consentement des gens Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données Alors, ils peuvent nous dire que... mais ces données, elles seront quelque part et n'importe qui pourra les utiliser. Contre le projet initial, contre l'objectif initial. C'est extrêmement, extrêmement dangereux. On voit bien la difficulté. Les policiers sont réticents à porter des caméras piétons. En revanche, ils veulent pas qu'on les filme. Vous voyez le paradoxe C'est pas normal. Ça, ça pose des, des, des questions considérables en termes de vie privée, en termes d'intimité, puisque, en gros, euh euh, alors que pendant le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Conseil constitutionnel avait réussi, le à Conseil d'État à le Paris, d'État pardon avait réussi à faire à arrêter les drones euh, du préfet l'allemand. <rire> Et, et, et maintenant, la, maintenant, ça va entrer dans le droit commun, donc ça va entrer dans la loi. Si on est là devant l'Assemblée nationale, c'est qu'on espère que les députés, y compris les derniers députés raisonnables de cette majorité, voteront contre ce texte, contre l'intégralité de ce texte. C'est une proposition de loi extrêmement dangereuse, Il ne faut absolument pas qu'elle passe. Et si on n'a rien à s'en reprocher, quel est le problème, au fond ah. Ah. Alors ça, c'est tout le problème, c'est tout le problème. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de mobiliser pour les questions de de liberté publique et de... de, de droit privé, c'est que les gens pensent toujours n'avoir rien à cacher. Et surtout, ils pensent ne pas intéresser l'État. Ils pensent être des petites choses par rapport à l'État. Et en réalité, dès qu'il y a des crises politiques dans le pays, vous vous rendez compte que tout le monde intéresse l'État. Absolument tout le monde. Et que, euh, euh, Bon, je pense que, quand même, les gens prennent davantage conscience sur les réseaux sociaux. Mais la moindre trace que vous, la que vous laissez peut être utilisée par, contre vous, par votre employeur, par service euh, par, public institution dans tout, voilà dans toutes sortes de, de, de procédures et je vous rappelle que, en Chine populaire euh, pays qui semble être devenu le modèle de M. Macron désormais il y a euh, un système de notation euh, de notation publique euh, de, de, votre, de votre réputation de vos bons ou mauvais comportements de vos bonnes ou mauvaises fréquentations comme on en voit dans les dans les séries euh, dystopiques, les pires, hein, comme Black Mirror, et que cette chose-là, elle est en train de, de se rapprocher de nous. On est maintenant à un cheveu de ça, et ce, ce, ce, cette nouvelle étape euh, nous, y, nous y emmène. Voilà. On a suivi euh, toutes euh, les associations, tous les syndicats. Il y a syndicat des avocats de France, Ligue des droits de l'homme, syndicat des magistrats, euh, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations professionnelles ont appelé à manifester, oui en tant que citoyenne, vous serez venu Ou alors c'est vraiment votre... votre métier, votre titre d'avocat qui fait que vous venez C'est une excellente question. Parce que l'objectif de cette loi, c'est de faire en sorte que les citoyens aient peur de venir manifester, et peur de venir revendiquer. Si j'avais pas les connaissances juridiques que j'ai de par mon métier, je pense que je ne serais peut-être pas venue manifester. Effectivement, j'aurais eu peur. On, on a du mal, on entend beaucoup le, le mot, c'est incroyable. On a du mal à y croire. Beaucoup de gens, alors peut-être vous, moi, qui sommes vraiment dedans, dans le feu de l'action, on suit ça, les choses, avec, depuis des années, mais le, le, le, le, le... citoyen, la citoyenne lambda, qui tend l'oreille, de temps en temps, sur BFM, sur CNews, on lui dit ça, là, et je pense, votre discours, là, la dystopie, etc., on a du mal à y croire. À ça, vous répondez quoi, en fait euh, la crise sanitaire, elle est réelle, le Covid, il est réel. Bon, les gens malades, j'en connais. J'en ai connu. En revanche, il y a un effet d'aubaine, ça, c'est incontestable. Il y a un effet d'aubaine pour le gouvernement. Cette crise sanitaire, elle est utilisée pour terroriser les gens. Euh, maintenant qu'ils sont tous confinés chez eux, euh, ben voilà, on peut faire passer des lois comme celle-ci. Dès que vous n'allez pas dans leur sens, dès que vous dites, vous osez les critiquer, ils vous traitent par le mépris. Il n'y a pas que l'ONU, Amnesty International. Effectivement, Macron a répondu que, le président Macron a répondu que l'ONU ne proposait plus de solutions efficaces. Mais en fait, quand on refuse d'écouter les solutions, c'est facile de dire qu'il n'y en a pas. Or là, il la lui donne, mais il refuse d'écouter uniquement pour satisfaire des intérêts corporatistes. C'est extrêmement dangereux, parce que ce pouvoir a peur de la rue, il a peur des manifestations, il ne supporte pas la contradiction. Ce sont des gens à qui on ne peut pas dire qu'ils ont tort et qui ne sont pas capables de se remettre en question. Donc oui, l'ONU l'a écrit, ce qui est vraiment un signe fort, mais pas seulement l'ONU. C'est complètement incroyable que le gouvernement français, les députés français, aujourd'hui, on arrive à prendre des... Des propositions de loi qu'on verrait pas dans des pays qui sont beaucoup plus autoritaires. Donc oui, je, je comprends que pour les gens ça paraisse incroyable que, le, que la France des droits de l'homme, des Lumières euh, soit en train de devenir euh, la France de Xi Jinping. Mais, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Euh, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Pour moi, c'était inimaginable qu'un gouvernement démocratiquement élu, on arrive à ce stade. C'est euh, je pense qu'il avoue son impuissance, il est tellement faible qu'il suit une frange euh, très syndiquée de la police, euh, très à droite. C'est un peu eux qui dictent leur conduite un gouvernement, le gouvernement de la France, les députés de la France. C'est quand même incroyable que ce soit une minorité de policiers très à droite, qui décide des propositions de loi d'un du, pays comme la France. C'est quand même très, très préoccupant. Vous connaissez la, la stratégie du choc, euh, la fameuse théorie de Naomi Klein. Et c'est exactement ce qui est en train de, de nous arriver. Et c'est pas... Ça date pas de la crise du Covid, d'ailleurs. La crise du Covid, c'est un accélérateur. Mais euh, On peut dire, oui, que ça date... Euh, oui, ça date euh, de l'état d'urgence permanent. Donc il faut revenir à 2016, euh, à Nuit Debout et puis avec une, une accélération au moment des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes ont fait très peur au pouvoir. C'est ça qu'il faut dire. C'est leur, leur deuxième anniversaire aujourd'hui, je le dis au passage, parce que c'est quand même incroyable que cette loi entre à l'Assemblée nationale le jour de l'anniversaire. Et moi, pour le coup, je ne crois pas au hasard. Euh, je pense que ça, c'est la petite touche de perversité euh, du macronisme. Parce que je pense que si euh, les députés Playmobil euh, ignorent ce qu'est le 17 novembre, la police, elle, elle le sait très bien. Et cette date-là, elle restera toujours dans les mémoires de la police comme elle restera dans nos mémoires. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard. Je pense que c'est une provocation ce que nous sommes en train de vivre. Eh hey, messieurs, la loi n'est pas encore passée, hein donc bon, mais qu'est-ce que tu fais c'est dingue C'est dingue Ce gendarme cherche manifestement à m'empêcher de filmer, de travailler, se moquant alors du sens même de notre manifestation. Mais il éteint sa torche pile quand d'autres journalistes et personnes autour se mettent à filmer la scène et fait comme si de rien n'était. Pendant que je répondais à une interview, je remarque que certains gendarmes se mettent à me filmer moi. Mais pourquoi C'est de l'intimidation. En fait, je suis un petit peu inquiète que, que l'article 24 soit relayé en masse au détriment de... notamment. J là, je mets en avant le 22. En réalité, j'ai d'autres panneaux qui, mais qui insistent aussi sur le 20 et le 21. Cet article 22, il me pose problème. Pourquoi Parce qu'il euh, favorise la diffusion de drones euh, dans les rues, dans les espaces publics, euh, lorsque les circonstances euh, l'obligent. Sauf que les circonstances sont décidées par on sait qui euh, et donc on n'a aucun droit de réponse sur le fait que voilà que des drones à surveillance faciale survoleront nos manifestations, nos moments de nos moments de fête, euh, voilà ou peut-être même les autres confinements, couvre-feu à venir. C'est hyper inquiétant. Qu'est-ce que tu répondrais à ce policier qui est syndicaliste et qui dit à la télévision sur LCP que si un citoyen soigneur n'a rien à se reprocher, elle n'a pas à avoir peur et à craindre d'un policier ou d'un drone? Le citoyen français qui, chaque jour, euh, se déplace dans la sphère publique et qui ne pose pas euh, de délit ou de crime, il n'a pas à avoir peur d'une caméra de vidéosurveillance, d'un drone ou euh, de la police municipale. Euh, bah déjà, c'est un bel argument bien réchauffé, euh, comme on les aime. Quand bien même on n'a rien à se reprocher, est-ce qu'on est toujours en mesure d'accepter de, des, des amendements, des lois de plus en plus autoritaires qui finiront à terme par euh, faire qu'on a quelque chose à se reprocher, finalement enfin, Qui décide de ce qu'on a à se reprocher ou non et ensuite, euh, eh bien, si, euh, si ça ne pose pas de problème d'être filmé à outrance, que nos, que nos visages soient reconnus à tout va, eh pourquoi ce des policiers ne pourraient pas l'être Ils ont peut-être quelque chose à se reprocher <rire> Effectivement, ils ont peut-être quelque chose à se reprocher. <rire> à un coin de la petite place se crée subitement un gros mouvement de foule. Jean-Luc Mélenchon et son groupe parlementaire, la France Insoumise, viennent de sortir de l'Assemblée Nationale pour venir soutenir la manifestation. Si vous voulez bien y réfléchir, c'est assez extraordinaire de voir que dorénavant, du fait de cette loi, tout le monde pourrait être filmé, tout le temps, partout, sauf les policiers. Et je ne suis pas sûr que les policiers le demandent. Oui, des syndicats d'extrême droite et factieux de la police le demandent, mais le policier rang, en général, il n'a pas honte de ce qu'il fait, il n'a donc aucune raison de se cacher. Mais c'est, oui, c'est une, une entrave à la liberté, parce que euh, on pourra à tout moment vous interpeller, euh, vous mettre en prison ou vous mettre des amendes pour euh, vous faire craquer. Vous le ferez une fois parce que vous êtes courageux, mais pas deux ou trois, parce que vous n'êtes pas en état, de supporter le poids des amendes qu'on vous obligera à payer. Voilà pourquoi la liberté est en cause. Est-ce qu'elle a des chances de passer cette loi euh, à la elle va passer. Et au Conseil constitutionnel, elle ne va pas être retoquée par le Conseil constitutionnel si. Avouez que c'est quand même quelque chose de spécial de ne plus pouvoir dépendre d'une assemblée, mais d'un conseil. Eh ben on va faire, on va mener la bataille contre. Là, il y a le Alors, Attends, Attention tout le monde Il n'y a pas de quoi, quoi, monsieur. Bien sûr donc, ce sera une loi liberticide de plus qu'ils veulent faire passer. Mais je demande qu'on réfléchisse à une de leurs expressions favorites et sans doute la plus insupportable. Quand ils disent, la première des libertés, c'est la sécurité. Non, la première des sécurités, c'est la, la liberté qui permet de juger et d'apprécier les événements. Et dans la déclaration des droits de l'homme, c'est la sûreté qui est mise au même rang que la liberté. La sûreté, ça ne veut pas dire la même chose que la sécurité. La sûreté, c'est aussi la liberté de contrôler ceux qui exercent le pouvoir. Dans une démocratie, puisque la démocratie fonctionne par de pouvoir, de la souveraineté du peuple à des représentants. Le devoir de surveiller ceux qui exécutent cette volonté générale est un droit fondamental, une liberté fondamentale. Les policiers ne demandent pas à être cachés. Peut-être quelques syndicats d'excité, factieux et d'extrême droite. Mais le policier du rang qui se veut gardien de la paix et aide ne demande pas à cacher ses actes. Il en est plutôt fier. Sachant donc bien tous. Ce qui nous est demandé, c'est de conjurer contre la liberté de notre peuple et que nous ne l'accepterons pas, ni cette fois-ci, ni aucun autre, ni à 8 heures du soir, ni à 5 heures du matin. Pourquoi Pourquoi Alors, la question que je te posais tout à l'heure, c'est pourquoi être venu en écharpe et, euh, et en groupe, là On a vu une intervention bim-bam, assez chirurgicale. Pourquoi être venu euh, tous les insoumis, là bah Alors, déjà, pour préciser, l'intervention est chirurgicale parce qu'on sort d'un vote sur le projet de loi de finances 2021. Et on retourne dans l'hémicycle parce qu'il y a un vote sur la loi de programmation de la recherche. Donc, si, si on va appuyer sur le bouton pour aller voter et voter contre, en l'occurrence, ce qu'attendent sans doute une partie des gens qui sont ici, euh, ben, faut bien qu'on qu trouve la fenêtre de tir pour venir à la manif. Pourquoi on est venu en écharpe et à... Alors pas, pas à 17, parce qu'on n'est pas tous là, tous euh, au complet, mais en, en groupe pour montrer que c'est tout le groupe de la France insoumise qui s'oppose à ce texte de loi. C'est pas une démarche individuelle de quelques députés. Parce qu'il est vrai que dans les autres groupes, c'est pas aussi homogène que nous, notamment sur le reste euh, le reste du texte. Euh, parce qu'il y a l'article 24 pour lequel les gens sont là. Il faut... y en a 32. Euh, la, le transfert de mission à la police municipale, on est pour ou contre Moi je suis contre, notre groupe est contre. Euh, le transfert de mission aux agents de sécurité privée, on est pour ou on est contre Moi je suis contre, mon groupe est contre. Euh, et, et... Etc. etc. Est-ce qu'on est contre pénaliser les gens qui vendent des feux d'artifice parce qu'il y a ça, les, les mortiers d'artifice, là qu'on fait l'actualité, ça fait partie aussi des articles de la proposition de loi. Est-ce qu'on est pour que les caméras piétons puissent filmer en direct en continu Est-ce qu'on est pour que euh, le flux vidéo euh, de la SNCF puisse être oui, et des, des, des, des caméras de vidéosurveillance des villes puissent être pompées en direct dans une salle de commandement euh, par, euh, par la police nationale et la gendarmerie nationale On est pour ou contre Nous, on est contre, et on sait pourquoi. Donc on a, mo on a voulu montrer aussi cette homogénéité, et que c'est une démarche collective, quoi. Et puis c'est important, je veux dire, les gens sont là. Pourquoi Pourquoi on fait une manif à côté de l'Assemblée bah, Pour attraper les députés ouais, Donc, euh, donc, s'ils viennent, ça tombe bien quand même. Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même ça l'enjeu. Pourquoi être venu en gilet jaune Pourquoi les, les jeunes sont, pr sont présents là, avec leur... leur drapeau quelque part, en nombre C'est quoi le message Il y a plusieurs raisons. Déjà, bah, c'est notre anniversaire, donc de toute façon, il fallait pas euh, compter à ce qu'on soit absent. Et là, tu as une déclaration de manifestation près d'un centre de pouvoir, ce qui nous est interdit depuis un an et demi. Donc là, évidemment, bah maintenant, on se greffe, entre guillemets, à différentes initiatives. Et là, euh, pour dénoncer euh, les, les, les violences policières et donc l'autorisation de filmer les violences policières, bah, c'est la moindre des choses. quoi. En gros, les journalistes viennent pour essayer de défendre leur travail. Nous, on vient en tant que victime. On veut être filmé pendant les manifs, évidemment. On veut que tu puisses filmer sans te faire casser la gueule. Parce que là tu as vu en ce moment, traditionnellement quand il y a une baston, tu peux te mettre sur le côté filmer, la police t'évite. Là maintenant ça sera terminé. Là tu seras en train de filmer, tu vas te prendre un coup de matraque dans la gueule. Parce que voilà, c'est donc ça et contre ça, évidemment, qu'il faut se... se révolter. Et puis donc ça va, c'est un pied de nez au préfet l'allemand. Les gilets jaunes sont là, tu vois, c'est les deux ans, etc. Euh, voilà quoi. Bah, bon anniversaire. Bah merci, écoute, toi aussi, hein, parce que t'es un peu là-dedans quand même. Hein. <rire> Je suis pas étranger, c'est Ouais, vrai. ouais, t'es pas étranger à l'affaire. Ouais. Voilà voilà. Donc bah écoute, on va voir comment ça se terminer parce que je pense pas qu'ils avaient prévu autant de mobilisation. Il y a toutes sortes de corps différents, c'est très intéressant. Des jeunes journalistes, des jeunes policiers du syndicat Vigipolice. Donc c'est là, effectivement, qu'on va discuter, ils ne sont pas tous favorables à cette loi. Et donc des jeunes avocats, il y a du syndicat, il y a des. Il y a des élus, etc. C'est très symbolique. Bon bah encore une fois, on est en période de confinement. C'est hyper dur de mobiliser pendant le confinement. Donc c'est déjà énorme d'avoir ce nombre-là dans Paris, près d'un centre de pouvoir. Il est 18h. Deux heures sont passées sur les quatre déclarées à la préfecture pour cette magnifique mobile. Des slogans commencent à être scandés, ça va bouger. Les Plusieurs milliers de personnes remplissent l'endroit qui déborde, et une masse importante commence à marcher rue de Courty pour tenter de défiler boulevard Saint-Germain. Mais non autorisé, évidemment, le cortège est bloqué au niveau du métro Assemblée Nationale ce qui n'empêche pas à la foule d'imposer une quasi-ambiance de fête. Alors que la foule souhaitait défiler festive vers le sud, Côté nord, un mur de policiers évacue toute idée de migrer vers l'Assemblée nationale, rendue forteresse imprenable. Et ça semble improbable, vu les intentions de la foule qui n'étaient pas du tout dirigées en ce sens. Et tandis que ces policiers commencent à avancer vers la foule, vers nous, de l'autre côté de ce qui est désormais une nasse, d'autres policiers chargent et lancent des grenades lacrymogènes dans l'autre sens, compressant alors des milliers de personnes au même endroit. Il apparaît qu'il n'y a aucune coordination des ordres donnés aux agents, qui doivent alors improviser pendant que nous suffoquons dans les gaz, ce qui crée évidemment des tensions. Ah ah. Ah, Vente de débile Vente de débile Chaque fin de manif, c'est la même chose Chaque fin de manif, vous battez, vous cassez C'est quoi le principe Évidemment que les gens vous détestent Évidemment Vous êtes des trous de cul Vous suivez les ordres débiles Arrêtez deux secondes de suivre ces ordres Et c'est là que j'arrête de filmer pour ce reportage. Sauf qu'à un moment, ça dégénère. Tandis que nous n'avons pas d'autre choix que de rester sur place à attendre, puisque la bouche de métro seule issue est euh, pleine de gaz, un policier en civil s'introduit dans la foule et pousse ce manifestant en direction du barrage policier pour créer le chaos et la violence. Et ça n'y manque pas. Suivez bien du regard ce type crâne rasé qui finit par sortir une matraque, frapper une femme est passé derrière le cordon de CRS, prouvant qu'il est bien des leurs. Ces images illustrent la manipulation policière et donc politique des mouvements sociaux qui doivent mal tourner pour tenter la décrédibilisation aux yeux du grand public et des électeurs qui sont loin de la réalité du terrain faussement retransmise à la télévision. Je passe alors brièvement en direct sur YouTube avec mon smartphone. Euh. Ils viennent. Ils viennent, C'est la sidération qui occupe tout le monde à cet instant. Les forces de l'ordre nous ont attaqués, chargés, gazés, alors que nous étions pacifiquement immobiles dans une manif légale. Les canons à eau sont même sortis. Ils peuvent d'ailleurs contenir des marqueurs qui restent des mois sur la peau afin de pister les manifestants. L'objectif est de générer le chaos, de traumatiser, de dissuader. Le déballage de force est hallucinant et es disproportionné, c'est pas nouveau que ce que je dis là. Voilà, ils attaquent. Ils attaquent les gens. On a vu, c'est des manifestants pacifiques, putain, c'est hallucinant, mais c'est une violence inutile. Oh ah, la vache! En On plus. Ah, c'est bon, t'inquiète, je suis trempé! Et, et en plus, c'est violent, quoi, ça, te, ça pourrait te faire tomber, quoi! Ah oui, le bio, il a volé! Regarde, les personnes, elles volent! Ah, bon. Dans un mouvement de foule violent, noyé dans les gaz et les canons à eau, mon live s'arrête brutalement. Ce n'est que plus tard dans la soirée, sorti de cet enfer avec ma camarade Lisiane qui suffoquait dans le métro gazé, se pensant là-dessous mieux à la brique dehors, que j'ai pu revenir en live sur Youtube depuis mon hôtel pour te faire un débrief que tu peux revoir en replay. On dit que la violence est un aveu de faiblesse. Ce gouvernement violent est faible et isolé. Réduit à user d'une police-milice à ses ordres pour se protéger. Organisons-nous urgemment pour reprendre le pouvoir à cette oligarchie qui installe une dictature en France. Nous ne pouvons pas laisser ce projet arriver à terme. Merci d'avoir suivi ce reportage, réalisé en solo et rendu possible uniquement grâce à vos soutiens mensuels via le don sur HelloAsso, entre autres. On continue ensemble. Ciao